j'ai appris le niçois c'est parce que des gens m'ont parlé niçois euh, ça amis par la française et à la euh, suis à force à dacouma et besoin par là j'ai besoin de parler moi et, et en fait le fâche et d'être confronté à la, des personnes qui parlent pas française tu sais comme si on est on se dit on, on parle plus français alors euh, je ça, je bien. Que, voilà mais si on veut que ça rentre vite euh, il, faut, il faut se lancer, et quitte à faire des erreurs, c'est là aussi où, moi, ça m'a vraiment gonflé euh, je vais le dire clairement. Ça m'a gonflé mmh. quand j'ai commencé une partie de, des militants, on va dire locuteurs, tout ça, parce que chaque fois que tu parles, ils te disent « non, c'est pas comme ça qu'il faut dire » ou « non, c'est pas comme ça qu'il faut écrire bah, ». À la fin, euh, surtout qu'il faut, ouais, voilà, faut quand même savoir que le Niçois, il y avait beaucoup d'analphabètes, que les gens, ils, parlent, ils parlaient comme ça, et ils n'étaient pas forcément lettrés, et c'est après si vraiment tu es passionné, passionné, et que tu arrives déjà à parler, que là, ben moi je suis rentrée après dans la grammaire quand même, à un moment il faut rentrer dans la grammaire aussi.